Bonjour à tous, allez c'est l'Expresso, l'Expresso souvent euh, copié, j'espère euh, rarement égalé, c'est vrai qu'on en trouve partout maintenant hein, euh, des expressos. c'est charmant. En tout cas euh, je suis très heureux de me rendre compte que vous êtes restés fidèles à la formule et je vous en remercie. En attendant n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez c'est parti pour les news Et on va commencer ces news avec Games Workshop, hein, et puis les sorties, et puis également les préco. Alors, ben, il va y avoir, euh, ou pas du coup, les arpenteurs, hein, puisque hélas, nombre d'entre vous, dont je fais partie, n'ont pas réussi euh, à les précommander. Franchement, ça commence très sérieusement à casser un peu les couilles, hein, ces stocks ultra bas. Bon après, euh, moi j'ai relativisé, je me suis dit qu'on bah, trouverait sans aucun doute toutes les figurines en loose. Euh, et puis quand même, 155 euros pour ce qu'il y a dedans. Après réflexion, je trouve que c'est un peu cher. Sinon, euh, on retrouvera le pack de missions de croisade au cœur des cendres pour 32,50€. On est sur un pack de missions de 112 pages qui va notamment en contenir 6 euh, inédits pour chacun des formats de partie hein, patrouille, incursion, euh, force de frappe et offensive. Une section de nouveaux stratagèmes, euh, d'intentions et de réquisitions, mais bien d'autres choses. Et puis, bien entendu, dans ce document, il y aura les règles de base de Warhammer 40K qui sont présentées sous une forme un petit peu plus facile pour s'y référer pendant les parties. Ce qui d'ailleurs devrait sans aucun doute justifier pour moi l'achat soit de ce volume, soit d'un autre. Et puis également euh, le commandeur pour euh, AOS parce que c'est vrai que ça synthétise pas mal et c'est quand même plus pratique. Sinon on va retrouver euh, la zone de guerre euh, de Charadon, euh, acte 2 hein, du coup, hein, puisqu'il euh, y a déjà un premier euh, volet qui était sorti. J'en avais d'ailleurs parlé dans l'Expresso, 45 euros, 120 pages sous couverture rigide on en retrouvera bien entendu le contexte hein, sur fond de combats de plus en plus intense dans le secteur de Charalon. Ce qui est plus intéressant c'est qu'il y aura des systèmes de campagne approfondie, un riche contenu de croisades incluant des reliques et puis de la progression. Au euh, niveau du démon du chaos, on aura la fiche technique à jour de Accord, hein, le premier prince démon, vous savez cette magnifique figurine. On aura euh, de l'Adaptas sororitas j'espère que je l'ai bien dit cette fois-ci, un supplément de codex de l'Ordre Notre-Dame des Martyrs. Et puis euh, Chaos Space Marine, un appendice de règles de cette Légion Félon et euh, six chapitres Renégats. On retrouvera également des armées de renom et puis du contenu supplémentaire, tel que 3 missions légendaires pour vous permettre de rejouer des passages crucieux du récit. Voilà, vous n'oublierez pas non plus de précommander samedi prochain euh, vos boîtes euh, de Edge of Sigmar, donc on aura un starter 7, hein, euh, un grand classique euh, de chez Games euh, pour euh, voilà, commencer une collection mais pas pouvoir commencer euh, à jouer, ce qui est quand même assez, euh, assez sournois je trouve de la part de l'éditeur. Sinon on aura le Hardbringer, lui qui est quand même un petit peu plus constituant hein, avec un espèce de décor 3D qui est, je le rappelle, fait en carton. Mais cette fois-ci, à la différence de la boîte de Dominium, dans ces boîtes-là vous aurez quand même les dés et les réglettes. Vous aurez également une boîte Extremis. Qui elle va contenir de très beaux décors et qui peut-être du coup euh, se justifie si vous n'avez pas acheté euh, la boîte Dominion. Et puis euh, des espèces euh, de trucs un peu bizarres dont moi j'ai encore du mal à comprendre l'intérêt. Le pen toolen set, euh, le pen set avec euh, deux stormcast à l'intérieur ou alors un autre avec euh, trois euh, Oruk. Qui achète ça Je sais pas. Mettez en commentaire qui achète ça. Euh, la maman qui se trompe de cadeau et puis qui croit faire une super bonne action et puis qui en fait a acheté un truc qui est totalement inexploitable. Voilà, si on peut, voilà, on se retrouve avec des figurines qu'on peut peindre. C'est génial. Ouais, super. Allez, on poursuit avec du coup les jeux de plateau et la sortie de Fallout Lien Atomique. Donc avec ce pack de mise à niveau, on va pouvoir passer en mode coopératif euh, bon alors du coup on va se retrouver avec euh, de nombreux scénarios qui vous sont proposés euh, initialement dans la boîte qui du coup bah, on retrouve de l'intérêt puisque vous allez pouvoir les faire en coop euh, ça contient tout ce dont vous avez besoin pour jouer les scénarios euh, et puis notamment euh, les scénarios de l'extension new california euh, dans ce mode bon ça coûte 14,90€ euros pour quelque chose qui devait être dans la boîte euh, je reste assez mitigé descent euh, la légende des ténèbres 160 euros quand même qu'il y a beaucoup de contenu à l'intérieur attention on n'est pas sur une v3 hein, on est sur euh, un nouveau format de jeu hein, un nouveau formalisme un nouveau formalisme graphique des nouveaux dés des nouveaux mécanismes euh, de nouveaux mécanismes de jeu donc voilà il y a beaucoup de choses qui changent je sais que ça a pas hypé euh, certains euh, fans euh, de la licence donc à voir, il y a 46 pièces de terrain en 3D, il y a 40 figurines de héros et de monstres. Et si vous le commandez chez euh, Philibert, vous aurez un préco euh, de commande avec une figurine euh, hybride centurion pré-assemblée et recouverte d'un lavis, euh, 4 compteurs acryliques et puis 12 cartes d'armes alternatives. Évidemment, c'est en offre limitée au niveau des stocks. Sinon, on s'attardera sur Amelia's Secret, un escape game à 17,90€ que j'ai trouvé plutôt sympa. Une fois les cartes du jeu disposées dans la pièce, les portes du manoir se referment sur vous. Et grâce à une application en fait, de réalité augmentée, vous allez pouvoir découvrir tous les secrets. Vous vous retrouvez euh, piégé dans une demeure abandonnée, les mystères rôdent autour de ce manoir. On raconte qu'une petite fille aurait disparu il y a bien longtemps et que son corps n'a jamais été retrouvé saurez-vous découvrir le mystère Il faut euh, trouver la sortie du manoir avant le temps imparti, euh, ces cartes révèlent des objets euh, virtuels faisant apparaître les pièces, et puis avec l'application qui est à la fois disponible sur téléphone et sur tablette, les joueurs vont scanner les cartes pour découvrir les différents objets. Voilà, c'est une expérience à tenter. Sinon, on aura Aurora Arkham, la troisième édition, et donc euh, le secret de l'ordre pour 36€, qui est donc une extension qui nécessite euh, le jeu. Cette nouvelle euh, euh, proposition ramène les investigateurs dans le quartier classique de French Hill, hein, que euh, les fans connaissent déjà euh, bien. Deux euh, nouvelles cartes double face, euh, quatre enquêteurs supplémentaires rejoignent la partie, dont un soldat inébranlable et une aviatrice confiante. La tâche des enquêteurs ne sera pas facile, cette extension apporte trois scénarios entièrement nouveaux. Avec plus de 120 nouvelles cartes de rencontres et d'événements, de nouveaux atouts, des monstres, des conditions et un nouveau type de tuiles de cartes. Le secret de l'ordre nouveau offre un portail vers une foule de contenu. Ça fait rêver Niveau jeu de plateau encore, je me suis également intéressé à Ruines perdues de Narak pour 57 57€. Euh, ce jeu combine le deck building et le placement euh, d'ouvriers dans un jeu euh, d'exploration, de gestion de ressources euh, et de découverte. Tiens, ça me rappelle un jeu qu'on a présenté il n'y a pas longtemps ça. Un truc avec du sable, avec des verres. Il n'y a pas longtemps. Votre tâche est de diriger une expédition visant à explorer l'île et à découvrir les secrets d'une civilisation disparue. Vous fournirez des objets utiles à votre équipe pour explorer la jungle en quête de mystérieux artefacts et des sites archéologiques très intrigants. En plus des effets traditionnels du deck building, les cartes peuvent également être utilisées pour placer des ouvriers et de nouvelles actions d'ouvriers deviennent disponibles au fur et à mesure que les joueurs l'exploitent. Ouais, en fait, ça me rappelle furieusement le mécanisme qu'on a vu avec Dune, qui lui-même venait d'un autre système de jeu bien connu. On réchauffe, mais au moins on contextualise. Et puis on va terminer euh, cette présentation avec une fold Dark Story. Là, j'ai trouvé ça plutôt intriguant. Il y a quelques jours, vous étiez à la tête d'une clinique psychiatrique. Euh, tout a changé une nuit. Une de vos expériences a mal tourné et plusieurs patients se sont enfus de la clinique mettant à mal vos petits manèges. Il vous a fallu fuir, mais euh, vous n'êtes pas allé très loin, la police vous a arrêté et mis en cellule. Maintenant, il vous faut absolument trouver un échappatoire avant qu'elle vous transfère définitivement pour de bons... En tôle. Donc, ce Dark Story est une suite de l'Escape Game from The Asylum, mais absolument pas obligé d'avoir joué, en fait, à ce premier volet pour pouvoir explorer The Dark Story. Les joueurs doivent aider le Dr. Drake pour s'évader de la cellule du commissariat en résolvant diverses énigmes. Il s'agit d'une aventure coopérative palpitante qui tient, en fait, dans une petite enveloppe originale qui va se déplier au fur et à mesure du jeu et, en plus, qui n'est pas Legacy. Donc, je trouve ça assez original et vraiment très intéressant à tester. Je vous rappelle également que sortira donc la nouvelle version de Magic Dungeon Dragon Forget Dreams. Donc si vous voulez encore des présentations, moi j'ai acheté les les decks starter commander. Si vous voulez les voir présentés, mettez-le moi en commentaire on retrouvera également euh, une version de euh, claim 2 pour un peu moins de 10 euros vous aurez également euh, glenmore 2 chronicle island game pour 40 euros on retrouvera team story la négociation prise d'attache et vague du crime en édition collector et lock up pour un petit peu moins de 40 euros voilà, sinon je vous avais euh, sollicité pour deux petits euh, sondages. Un premier, à savoir si la V3 allait vous lancer dans AOS. J'ai été assez surpris euh, des résultats et je m'en explique. Vous êtes 41% à dire que ça vous hype et 59% pour dire que bon AOS c'est pas votre, votre trip. Il euh, y a euh, presque 200 personnes qui ont voté quand même. Euh, je trouve ça assez révélateur, assez intéressant. Euh, plutôt positif pour AOS parce qu'on n'est pas sur une page euh, de Games Workshop ici, on est plus sur une, une page de Star Wars, hein, il faut quand même reconnaître. Et que des fans de l'univers de Star Wars, de Star Wars Légion, Armada, X-Wing, euh, du jeu de rôle et tout ça, euh, et des univers de jeux de plateau à 41% disent que quand même... Euh, cette V3 euh, les intéresse, les hype et pourrait les faire basculer dans le jeu, euh, je trouve ça euh, presque plus révélateur que si en fait euh, euh, cette question avait été posée sur un site comme euh, Creative Wargame euh, ou euh, French Wargame Studio, hein, puisque là on va tomber euh, pile poil sur la cible et du coup ben, on va forcément avoir un résultat euh, positif. Et là je trouve que finalement... Euh, la différence, elle est, euh, elle est quand même assez ténue pour une population qui n'est euh, de toute façon pas officiellement orientée sur ce jeu. Donc voilà, je vous remercie euh, d'avoir participé euh, à ce questionnaire, euh, et puis euh, ben, j'ai lu avec grande attention euh, vos commentaires, et je vous remercie. Sinon, on vous a également posé la question de savoir si on devait continuer, de publier pendant les vacances, 83% euh, nous ont dit euh, oui, euh, à, on veut continuer à, à, à te regarder, euh, à vous regarder puisqu'on est plusieurs euh, euh, sur la page. Je tiens à rassurer tous ceux qui m'ont dit... Euh, « Prends soin de toi, repose-toi, euh, prends des vacances euh, ». Si on vous fait cette proposition, c'est pour savoir si vous avez envie d'avoir du contenu. Nous, on a filmé des choses, on voulait savoir si on doit les publier ou pas. De toute évidence, vous êtes OK, donc on va publier encore quelques euh, let's play pendant les vacances. Et puis, bien entendu, on va continuer l'Expresso. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour vous le type d'en face. Et à vous dire à très bientôt. Ciao